Pour la Haïtien en Canada débarque devant Parlement Canada pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Et non seulement ça tout, demandez ensemble avec l'autorité internationale Dimitri Vob, ensemble avec Reginald Boulos, qui t'a impliqué dans l'assassinat du président et yo, qui ta financé la violence dans le jour passé dans le pays d'Haïti. Comment Haïti lever comment le soleil a couché les familles qui sont en pays pour les comment ils Et bien, selon Chris Love, yon prophète. Qui te débarque dans RTVC. Pour nouvelle, c'est à te bali pour peuple haïtien. jeudi 23 mars là, pour yon pas de sortie, prend la rue. Si yon sorti, ça yon prends, c'est pas vous frère, ce c'est bien aimé. Ou pral le temps de déclaration prophétesse là, et nous pral le connaître tout. Est-ce que son vrai prophétesse, qui côté le te dormi, est-ce qu'elle pas fait partie moun ka vivre dans territoire perdu, selon mini justice là, ou mettra les chaises Dernier voice, Erline, qui c'est madame chef de gang, Luxon, Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, crasez-lit la net. Les wapta des voix femme sa, wow, so sweet, so bagay extraordinaire. Les wapta des comment limena habillé, tant coupant. On dirait se c'est Moun ki genye rendez-vous officiel pendant la débarquée de Kaïchouchou. N'importe garçon est capable de croiser le sou. Et petit, wow, ou n'aïs, ceux ki comptent au bras, ils ou Et puis, sont en de prendre un sein Je ne sais pas si l'a dit, deje contrairement à kaba, ou prendre le déclaration, madame chef de gang, nan moment, la police tape méthode en bas Moi, invité vous à chercher Chita confortablement, Foucault Samy, et faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir. Tout tripotaï ça, ou n'amonti mamit sans retirer et sans bete. Bonjour, bonsoir tout le monde. Qui j'en nouyé encore une' fois m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou merci pour fidélité ou avec patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonnez, merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo, zami pau Foucault. Matin, nous te une chance présenté ou yon ti compte. Passe là, moi-même ma passe là, n'a rencontré pidevant. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse là, c'est sentiron. on Un krik krak crack pour nouveau compte nous l'eau coucher, couché. l'eau couché, pas hésité quitter élément de réponse par la dans commentaire là. Ça en fait nous plaisir. En pile en pile. mademoiselles et messieurs, je annoncé que que ou diaspora Canada débarqué devant Parlement Canada pour demander justice pour président Jovenel Moïse et demander ensemble avec autorité internationale yo qui sanction pendant dernier moment yo contre moun qui ont financé gang dans pays d'Haïti da pour arrêter Reginald Boulos ensemble avec Dimitri Vorbe qui t'a impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse et moun sa yo passé yo qui t'a financé violence dans pays moi invité au des déclaration yo ensemble avec nous demandons L'arrestation, des oligarques, nous demandons, l'arrestation, des oligarques, nous demandons, nous demandons, l'arrestation des oligarques, nous demandons, Joe arrestation, arrestation. Dimitri nous demandons, arrestation. Régional Boulogne nous demandons Arrestation Dimitri Vam, nous demandons l'arrestation. Yuri Latotu, nous demandons Arrestation Michel Mabelli, nous Jésus, Justice, justice pour moi, justice justice justice pour moi, justice pour moi, justice pour moi, justice justice justice, justice, justice, justice, justice, justice justice justice pour moi, justice. justice justice pour justice justice pour justice justice pour justice justice pour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 ap marcher libre et libre dans divers pays Frères et sœurs bien-aimés m'a fait qu'on est monde lien cour j'ont va regarder image là là fait gros merveille Eh bien population frères et sœurs bien-aimés mettez ensemble yo Claude, tiré commissariat et police nationale bat bravo félicité yo parce que population prend initiative yo collecter ensemble pour être capable sécuriser commissariat réclôturer li yon façon pour police capable retourner dans zone vin travail. travail, sans qu'elle saute donc, j'en tout connaît, population a sécurisé la police, la police lui-même a sécurisé la population. Selon PNH, il a yo annoncé qu'il pral espace pour que la police capable de reposer. Toujours dans la commune, il y cours. Madame Luxon, frère, et bien-aimé. Il y a un peu de voice, il y a son bagage extraordinaire. Les wap a le la police fou manze, son bagay, tête chargée à nous garder ensemble donc ça c'est photo lui mena <laughs> pas n'importe ça c'est photo lui mena se bien aimé god save me ça god fait god save me you m'ba we res là i don't know wow là kon si petite comme ça belles cheveux zanoli Belle ti ma rose, pantalon chire, hein? Pantalon l'be yé chita nan sentil, bel sentiron, zong karlibi, ou understand, bafouti fouti meton zong longe sa, je peux pa écrire avec, nécessairement. Donc, l'on kwaze avec yon ti petit kon ça, ki a souillé pou pas ta pour pou descend vitu, pou di ti petit ki koto prale, m depose ou bel ti moun comment kom marcher fe ap mache ap Waouh. Belle si moun ta kou. Est-ce qu'on pa gen moun chéri pou ki so pou kont ou a Sou réseaux sociaux yo, le ou monte son compte Facebook ou a e photo ça. wow, ou cute mami. Ou papa kontakte pa par Messenger. Et gen des citoyens qui témoignent, l'ispase passé 4 mois y a causé ensemble avec ti Tifam ti a dit yo descendent en Haïti. Eh bien, frère, c'est bien aimé, Tibitit, t'es tibit eh bien comme ça la réglé. Jaspora dit le saisi, les lois et bien, photo mangez sous page à l'eau la police dans le pays. Avait dit, vinil, vinil, tap, bap, yod, depose la pat sou liot, yon, la patte sous l'eau, tout kidnappé. Est-ce que vous comprenez? <laughs> neg, capcheke, femme sous réseau social. Femme capcheke, neg sous réseau social, mes amis, prenez précaution. pas dit, nous, pascheke. Mais prenez précaution et souvent les monsieurs sur Facebook sur Instagram etc ils ont toujours créé des contenus ensemble avec l'autre non est-ce que tu comprends leur contrat avec un petit petit bien habillé comme ça bien coquette une femme belle pantalon bien chita tibialis wow un petit coiffage bien aimé you understand me belle cheveli car non comment elle s'appelle so, ça d'France Bien fait, plume yeux a bouche li bien arrosé, li gade bel make up, et puis gros anno. Dim, est-ce que pas tomber Ou ap di gade belle bel ti qui ki koto pralé? Et mi frère, c'est ça ce bien aimé, j'en wap gade garder qui habille kokète comme ça, gade deuxième photo sa, ou kapabwe? Eh, il eh, pas en no? <laughs> la veille, non? Sûrement c'est même greffe là mais la police chiffonne La police vous kon chiffonne mon oui même si pantalon même si ceinture femme dans rimer rose femme dans l'amouraise waouh quand son yo chéri bon il dégue ta retirer hein on capable c'est toujours même petite chanson même c'est sauf que maillot a changé puis même gauf là mais comme dans la force ou chéri en bas yeux à regarder là wa frères et sœurs bien-aimés c'est un coup les marinades sautées on da pas fin coute et puis c'est pour avec jaune bouche même avec bouche chez pays tu comprends donc melimena monsieur qui a checké sur facebook yo diaspora aussi s'il vous plaît on connaît femme dans pays côté noue ha des fois ti cob n'a fait nous pas capable dépenser dans go limena USA Canada nous pas capable donc son petit petit ba obligé venir chercher Ensemble, il faut qu'on me sépie. Eh bien, en bas, tout. il faut que nous prenions, il faut que nous fassions nou très, très attention. Imaginez, on avez avec une femme comme ça. Une belle nana comme ça. Hein? Et puis, on tombe sur une nana comme ça, vini? Et puis, on dit, Wap di se pas fiya kidnap ou à la traque pour la vecaille. Et puis mesdames mademoiselles et messieurs, on va le faire et comment la police t'a fouqué mamzelle, entendait tout voice, li te voye, baï maril, pendant le tenant et puis mauvaise chance pour lui, bonne chance pour la police, yo t'a pral foukile. On nous suivent. Waouh, somme plus gardé plusieurs femmes là. Mais boulet. <laughs> <laughs> Gade plus yeux, femme nan! Ça son... Ka... What? Ça, ça est la, bon Dieu! Gade plus yeux, femme nan! Mes amis! Wow! Non, femme na gée plus mes yeux. Oh my God! Où quel est pas oué? Bon, fort oué. Gade plus yeux, femme nan! Mes amis! Wow! Wow, wow, wow! Gade plus mes yeux, femme nan! Oh ah, c'est madame gongo façon pour yé façon pour plus <laughs> mieux m'a quand si nous ça plus mieux fi même cou la bouche li what Wow wow wow. garde les plus sami est-ce que moi me ca ton plus mieux comme ça m'ta vinn là nous de reconnaître moi m'ta fout si bad dieu et puis garde les plus mieux non L'on c'est madame chef gongo façon pou gon, gon pour yé longueur pour plus mieux yé You know, Oh my God. Il fait caméra. Il un de Oh my God, C'est ce femme levé. Wow Je suis là, je suis pour me pour me montrer. Oh oh Je suis là, tout. Je suis je suis Oh battement de ça de ça. Oh my God. Oh my goodness. On a avancé. Baptiste. Est-ce que c'est qui Que j'ai fait qu'on a fait Non. On va parler clair. On va parler clair, tico, mais pas mati. Est de me de de oh, yes. de je ne sais pas tu es fier. Je ne sais pas si fier. Je ne sais pas si tu es fier. Je ne sais pas tu pas tu ne sais pas si tu fier. Je ne sais tu fier. Je chérie. tu es ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourquoi tu pleures, ma chérie Il ne faut pas pleurer. Le mec, hein. Ça va partir, hein. Il ne faut pas ici. Mais pourquoi tu pleures Il faut rester calme. Quand on t'a à eh bien, chef, là, on t'apprête à Marim, tel chef, tel c'est tel bien il va là, voilà. What Plus <laughs> je vais, <laughs> plus <laughs> je vais décoller, oui, chérie. Beauté à il faut pas. Oui, frère, c'est ce so qui vient de eh, moi. À chaque fois, pour me quitter le pays, yeah. et qu'il y a un dernier zinkembé, je me tourne sous la tante. On allait on allait ma chérie, pas lé baye la popo. Coute l'exon. Il y a un bon délixon. Alors, à côté. Oui. Bon, frère, je me défendre un papa. Ok. Pas pour de ma passé. Pas pour de ma passé. Oui, non, mais la police est ah, et vous la police. C'est vrai, c'est Il t'a dit, chérie, c'est pas a pension de la passe. C'est Bon, Bon, bébé, je ne pas pension de ma passe. Pas bébé, oh my God. Attends, je ne un petit voice pour moi, bébé, la passé par tel côté. Bon, je ne pas nous fait raciste comme ça. Oui. Nous message tous nos matin. Et puis, pour... <cười> Pour dire, mais qui compte ou a passé? Wow! Mm. Mm. Eh bien, <laughs> nader, on s'en dit, Oui, non mais la police. Nous nommons la police. Et puis nous Et Et puis nous c'est la police. au téléphone. Et la ou même même toi, ou n'as pas été là, oui. fait, c'est que tu as eu le courage. Tu courage, chère. Tu as chérie. Tu as eu chérie. fait parce que chérie. Et puis, Kounia a ti pleur. Et puis, piba, kèz <laughs> mas, moun koubou souffri? soufri. Ok, moun koubou kè soufri, mais Kounia a ti chéri doudou, il faut pas pleurer. Il faut pas pleurer. Arrête de pleurer. Ou a besoin de loi pi devant. Il faut pas pleurer. Ah, j'ai la vie ça. Chai saut sous tête, lit tombe sous épaule. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est toute la Sainte-Jounine à recevoir mes saïs. C'est à vous, et mon bokos. Ma kon sak fè se à pouko vous et Pas saïs. Pam nan pou m'poum pot pou pep la. Gelem baga la draka pour la ve kaite. Se chris love, et mi frère se bien aime te recevoir mes saïs. Nan mes saïs. Pour peuple la te bouché tout ti tout la caeli journée jodi 23 pour yo pas de sorti les amis nous noté des prophétesses là ensemble avec non pas m Love, mais c'est yon messager côté que mm -hmm. créateur la confirme m yon message mais il faut qu que dise di moun yo tout que moi tande et puis moi recevoir yon lode vous okay. mm -hmm. le dis, c'est moi qui peux faire ça ka passia OK a vos ordres à vos ordres vous passez l'ordre, vous passez nous l'ordre. Allez, allez, allez, ma comédie. bousque, poussez, pousse. Vous pousse. comprenez mm -hmm. mm -hmm. Parce que, façon de façon de commenter, ça fait me sentir que, mounio parler parle, c'est qu'on ne faire ça qu'on fait là. C'est l'ordre de recevoir. C'est l'ordre de recevoir. C'est bon Dieu qui connaît. Est-ce que, oui, ça le montre, ça diffère ça le dit il peut le faire, est-ce que la fait mm -hmm. ça, Ok, ça bon Dieu, vous parlez même pays. Ça, oui, il dit comme ça, il vient délivrer pays d'Haïti. Il dit, mais qui précaution pour le peuple apprend? Parce qu'il dit pays la délivrer pays, même Jean dé pays, qui Moïse, il te délivré le peuple Israël. Qui bâti? bon Dieu, Moïse, te peuple Israël? Qui non, est bon Dieu? te tu es Moïse, ou bien Moïse, même qui t'a délivré? Mais non, c'est bon Dieu, c'est pas Moïse. C'est bon Dieu qui t'a délivré. Depuis là, je commence à être confuse, dans On avance, ma chérie, pas de problème. Et encore, lui fait nous connaissez nous-mêmes qui juifs, c'est nous-mêmes qui Israël. Mais, mais, mais, mais, mais, non, non. Moi, c'est nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ciel. nous, nous, nous, nous, quel est yo? <laughs> rapport Haïti par Parce que chaque côté de que en tête rapport Haïti, y a quel Israël là-dedans. n'y a la rapport à Haïti, à part Jérémie Les anges pas bah rapport a des pays ça. Parce que pas capable de vivre en Haïti comme ici, et l'autre c'est Israël. Israël, de ah Israël tout joune la pète bataille à Palestine de mon coup de bal missile Est-ce qu'elle me tiré missile non? Mais madame ou pas à c'est Israël qui ki, ça? Qui, qui Israël, s'il vous plaît? Maït si l'autre la palème de Israël. Ma m dou, zanjogé le boukant de rapport yon nan, nan out. Ou elle de la arrive? Ha, ha, y a l'autre, <laughs> hey, kapo! M jouif. Et puis, ne m kraze, m si ne point dessus. <laughs> là tu capoule avec Haitien papa En avance nous madame juive il mm. dit mais qui précaution pour peuple la prend uh -huh. il dit pour peuple la rentrer la caille. Uh -huh. Jusqu'à 23 mars 2023 demain oui oui mm. il rentrer la caïou avait dit aujourd'hui -di à ici, haïtien nous suivrez mettez tout ce so dont vous avez besoin dedans mm. sécurisez tout petit trou. il te prend exemple noyer ensemble avec moi il mm. dit il te, te il rentrer dans l'ache là il dit il fait avec planche et puis bien journal qui voulait dit bien cirer je dis à c'est pas un grand un bagage non il dit bien ciré attendez il dit bien ciré tout c'est tout bien sécurisé. il dit mettez manger dedans mais c'est à te connait de eh, hey, madame, il faut pas ici. Il y a une sécurité. C'est à te connaître de Gekob. Mais non, pas ta vie. Ou pas ta vie à mes sailles là, la, la dernière minute. Ou c'est à te connaître de Eh, Non, c'est à pas de connaître de Gekob. Ou n'y a l'amour mettre manger. Qui côté moi, je vais manger ça? Mais ça, allez, ouais, réfléchis, madame, pour réfléchir, pour manger, pour manger. Les jours, eh bien de tout manger pou so, oui? <laughs> pou en pour parce que l'insécurité fait rêve, puis bien depuis me fait rêve. Je me suis que me suis fait rêve, de que m'gangou me suis couché dans si. <laughs> mdi, hey! la, be, mfe, nan cabane, je me ma fait de manger quand même. Je me suis mangé. Depuis pi pas dormi. travaille dessus toujours. Depuis que je me dit, Depuis non, non, non, non, non, non, non, chaque mois non, le coup M'lève, m'fait si dans ces frères et sœurs bien aimés Des fois, m'cherche tes tes pou, tes peaux. J'aime faire le comme ça pour dormir après. Parce que nous connaissons pas le fait de m'apprendre contrôler l'argent. Il t'allait m'a dit c'est à dire eh bien, fait pas ici on met poseau pour contrôler l'argent. L'argent pour le sortir du ciel. Et parce que nous t'avons réfléchi à ce que nous avons, qui fait faire de là. Fait tout, ça nous est besoin en temps. Mm -hmm. Il dit que que soit le bruit, nous t'attendez. Mm -hmm. Pega nous sortit dehors. Et c'est bon dieu même qui parle au Biaï-Val. Et c'est bon dieu même qui parle dans ta tête où. Au même? Non. Parce mais, y a un monde qui peut, oui? C'est un monde qui peut. ça, il y a un monde qui est différent. C'est un monde qui peut, Pour ton message différent. Oui. Donc ça, c'est un monde qui peut là où il y a qui dit ça. C'est ce vrai? Oui. Ouamie, tu fais, bon dieu, tu parles avant. Que dernière fois, tu parles avant? Que ça, t'a parles avant? Que ça, tu parles avant? C'est un monde qui peut, peut, peut, peut, peut. Il peux éviter l'homme qui parle. Oui Il dit que Gip, gip il dit, pile dit, il dit, il dit, il dit, fait Par exemple. qui par exemple. pas exemple. Pa non. Mon ou, ou, ou <laughs> <laughs> yes? hein? bon Dieu dit, il dit, il et dit, je ne vais mais bon Dieu, ça vous même, c'est lié. Regardez, je sais. On a pour l'avec été. On avance, madame. Bon, nous, mettez-vous, papa, ici. si bon Oui, mais si bon Dieu, nous avons moment difficile, nous, là. Si bon Dieu, nous ne pas Et nous, nous sommes délivrés, Pour Nous, même un petit coup nous bon Dieu, un un bon Dieu, venir? un on nous Monsieur Abdel, on peut en bas la villa. et puis ils cabiche à ce là. Et puis mal, il pour être bon, il y a eu Il y a un boule madame, il y a un et puis il y levé, va à la pièce, il marche et 44-08. Il les familles en dehors, 4408 08 sont dans un boulot ou dormi. Pourquoi on va gagner Regarde, il y pour un Mais après, on c'est a eu <pas 44> 08 <cute> Donc, si mon Dieu parle là, c'est <cute> l'important. Au oui, si mon Dieu parle là, c'est <cute> l'important. Dans ça, nous, là, on que si mon Dieu voulait aider nous, il ne pas. Et même je voulais quoi, dans sorte de Oui, mais il voulait quoi. Mais quand on faut dire dit, nous, qui ça pour passer, nous, roncèlons l'oura là. Et bon Dieu parle là, lui, même pas là, avec ou même si bon Dieu pour la par ou elle a aidé nous. Moi-même, vous quoi Parce que ça nous est là. Parce que nous ne pas répondre. Si bon Dieu décide de passer par où Mais il faut nous preuve qui ça bon Dieu fait. Qu'est-ce que vous on Les organes. Les organes. ok sacrifices. Les organes. sacrifices. de et non, c'est parce que il mm -hmm. y a parfois les gens qui fait un songe d'imagination. Mm. C'est parce que les as pensé avec les bagages. Si pas pas pas de blédie pour moi. Ah, okay. moi okay. Te pour moi, c'est Juste me régler à femme, mm. je dans si la circonstance pays. Mm. Et ce si pays pas pays ne regarde pat, pas. Okay. Mm. Donc ok, pour finir. Imaginez avec pays, peut-être mm. Oui, mais pour finir, l'elf, l'aile dit que pour tout le monde nous fait rentrer la caille, nous, quoi mm, mm, nous, ça peut passer après. Il dit que dit même si Di Moïse, prend un petit mouton un an, mm. sans défaut, mm. sans infimité. Tout toutel appliqué sans n'ameto porte ca hébreu dit dit que les anges l'ont en passé Il va tuer tout premier né égyptien avec premier né bête la quitté premier né israël vivant alléluia bon dieu aujourd'hui là madame madame est-ce qu'il y a petit mouton sans défaut dans ce pays même petit oiseau au fin voler yo aller yo ont pays en sécurité. Bon, vais S'il vous plaît mon Haïti, comment ça est? Est-ce que avez bouché tout tout? Histoire madame na na la journée puis na fait à la traque. pas mal pour faire. mon faire pas fait faire c'est consalité dit c'est dit à tout il était délivré et là mm. et puis il dit pour ces là parce qu'il était dit avec Moïse l'a fait pharaon fait tête du avec pour faire le webloil dit dit pousser l'armée pharaon dans la mer le peuple fin délivré et puis il mm. c'est bon nous, nous, même, Haïti, non, non, la, non, nous. Li, se, même qui passer tout dans le pays, ah, okay. mm -hmm. on, on déluge mm -hmm. bon la mer là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 Aïtien yo, yo pral délivre. Est-ce que yon lot nation qui kebe nou an l'esclavage? Est-ce que yon lot nation qui kebe nou an l'esclavage? se bien aime. Eh bien, kounya la, nou bouche tout petit tout. Anjitela pral passe, puis na demain matin, na pramase ti pa ket nou. On va où? En Afrique, hein? <laughs> Le peuple Israël la ou. Oh, oh, oh, oh. Seigneur. Hey. Non, non, non de C'est pas logique, ma soeur. Mais qui a un mec près de la là? Mais Canada fait que se met de sécurité sous la mer. Il devait peut-être ça. Bon, on ne sait jamais. <laughs> c'est affaire, affaire, les gens le de... veulent on allez, continuez bien nous causer lui par exemple, nous hier, ça m'avait pas dit c'est déluge nous hier la Bible l'a dit oui, exemple... la Bible l'a dit, la Bible l'a dit la Bible c est c est l'a dit, tu n'as pas de l'eau encore et même la Bible, ça vous non c'est pas ça me dit là, non, moi par exemple je me dis que, mais comment lui expliquer moi même dans l'esprit je pense que Peppier et la pharaon ont fini mourir. Poisson manger. Ah. Comme... Ah. Comme... Ah. Comme... Ah. Ah. Hein? Ah. <laughs> ah. ah. Mais parlez madame, pas des poissons méchants dans la mer yo. Canada sot sécurisé dans mer. Quête. Oui. Ça que faisait à pas café fait rêve de vous me porter on fait rêve tout frères et bien aimé. Moi même l'aime fait... eh, dormir moi ma bataille qu'on sait quelques film game de regarder. L'aime <laughs> dormir moi m'a manger qu'on sait grand goût te grand goût. Depuis me raser me fait rêve l'argent absolu dans le ciel. Tout ça. Tu comprends Et eh, mes cousines là, femme font rêve vous payez à tout, femme font rêve. Femme vient là pour m'expliquer nous. Vision, Samuel, l'esprit, pour ne pas expliquer, des histoires dans la Bible. Vous comprenez? mettez nous, Alors, bien, de tout le monde qui fait comme si nous ne pas un bon bagage pas Mais vous comprenez, c'est un gros bagage, il dit, il vient de faire Haïti, un pays que pas de jambes mm. gagnées, aucun pays décembre, dit, à de on de on de dit, qui est semblé avec C'est un bel palais cristal, avec un pile chaise en or, pour tout le monde qui voulait aller avec Jésus. Jérusalem, non, belle empire, li, belle, passe, diamant, Lip, so, tsi, kote, bon, jie, e, li, saut, si, côté, bon Dieu, même, et li, gagne toute, gloire, bon Dieu, alléluia, c'est, un bel, palais cristal. Avec un pile chaise en or Pour tout le monde qui voulait aller Mes amis, avec ce à Jésus <rire> Même dis nous comme ça Les anges boukan les rapports sur Haïti Non, ne anges pas arrivé avec Rapport Haïti à dans ciel C'est seulement Allez là, vous êtes bien aimés, Un nouveau pays, un nouvel pays <laughs> Bakounna kisa pou me qu'est-ce c'est le pays la pays je ne sais pas mais cela me confuse dans l'évangile la net y yon tou se peti vol, hein il prend l'autre haiti avec tous ces petits voleurs nous pas metté grain pour nous touyer voler les corrupteurs l'éternel fait politique satan ben te pas les problèmes chasse les chasse tantan oui li pas ni protagoniste antagoniste hein consensus L'âge consensu. Si maintenant, il y a un peu de chasser il y a un chasseur qui est en hommes qui font politique. politiques. Quand a essayé de changer de Haïti, on a tracé pour la tra faire haïti vous comprenez Demain. Demain, on dit. oui les conseils, je pas, je Si ça m'a fait ça m'a fait papa Mais il faut nous poser pour dire ça. Il me dit, ça dit. Je ne sais pas, je ne pas, je je ne pas, je ne pas, je ne pas, je ne pas, ça dit L'idée de me moi je même si je dis, non, je pas je de bon de de way, de yeah, oui? okay. Il te demandé des Dieu dieux pour en faire le preuve. oui, il dit que s'agit de... Debi, il y a deux l'église, oui. Ça arrive, il n'y a pas de déjeuner. Tu <coughs> de dis pas ça va. Tu ne dis pas que ça va. Il te demandé des Dieu dieux preuve. Il te fait l'appui en tombé seulement sur Il te met ton mouchoir en côté l'appui en tombé. Eh, eh, eh, il dit... Je dé il faut retourner l'église, ma soeur, Besoin je c'est une la c'est Gédéon c'est pas, c'est pas, c'est pas Elie Elie c'est un raclant corps beau hein. manger. tu comprends l'histoire mais c'est Gédéon qui te baisse preuve que, que l'éternel a vint délivré le peuple israël dans le désert il hein, faut pas ici, il faut pas mêler les choses là ma, tout y est net dans l'évangile là qu'on y a là hein, exactement sur mon choix, là, seulement tout l'autre espace pas y Ça, c'est pas, pas Elie, non, ça c'est Gédéon c'est Gédéon ou même, ça m'a dit, ça m'a dit comme preuve mon mm. Dieu bah qui faut porter message ça et au et on est deux mais si Dieu veut 23, ça veut dire exactement mm. réalisé mais comment mais qui j'en ai pas moins révélation ah fait moi moi même qui y dans un cas qui bien sécurisé madou insécurité à cause de madame madou c'est insecurity à a bouleversé madame non ouais y dans un cas qui bien sécurisé au pas françaises ça bien aimé c'est la justice qui fait ça. La justice avec dossier. Territoire perdu. On a même fait un rêve on est bien sécurisé. La traque, papa. Avec ce papa, il y a un grand qui est sécurisé dans le rêve. Et puis, l'impinoué de la bien sécurisé, il y a un de nous qui sortit de là. Il dit qu'il une catastrophe naturelle qui frappe le pays. Et puis, il ne fait pas de boue, il y a un monde qui mourit. Et puis moi pas occupé de ça la bia, moi était bien frête. Et puis il dit comme ça. Gros lot de nous encore qui sortit. Il dit oui ça dit assez venir regarder pour. Mm -hmm. Et puis, lui dit, c'est di c'est Délivrer le vin, délivrer le pays, c'est après la vie expliquer le rêve là, la vine importante. c'est délivrer le délivrer le pays, c'est qu'est-ce qui explique le qu qu rêve là après Ou même qu'est-ce même, même qui explique. De dit même qu'est-ce qui explique. Il dit, il Vous non. Non, non, non. le rêve là, Rêve la telle map sac ou ou réveillé? tandis que pour que j'aime réveiller. oui, Ça qu'on réveille. Comment le fait ex Comment le fait venir vous l'ex-sikoli? Est-ce que c'est physiquement ou bien qui genre? C'est pas bon La parler dans son raye ah, okay. même temps d'elle. Pannou pas dans rêve? Oui. Je crois que vous oui. bon, non? Mm. Eh ben, merci. Merci. Pas, de pas rêve, et puis vous Pour plus précaution, la caille. Après ça, il saldi salit encore. Il dit ça passé là. pour prouver mon il paquet de qui mourent sans la Sans pas Why? Why? Why? <laughs> Docteur La scène si vous une explication, comment ça faire fait un mourir? Eh, moi même, attends, pour non, mon cher, je ne dit, pas avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez il y a un de Est-ce des dessins? Lassan, explication comme Ok, on avance. Oui. moi ça. Mais ça, ça, les bambous ben, passer avec les païens, ce n'est pas, pas premier fois li là. la première fois qu'ils étaient là depuis la bouche pour faire Esaïe. Je ont la Bible, ils ont lui lui montrer ils Esaïe 51. dit c'est di, tout 51 pour les là. Et capable pour comprendre, pour l'encourager, faire ça comme fait là. Quand il y a expliqué expliquer verset 6. dit qu'on ça qui dit que le peuple va mourir tant qu'on mouche. Mais délivrances ta baillot à pour tout temps. Les jeunes de Moïse, ça va mourir on va trouver ça. Bon, ce n'est pas tout bagaille créateur décidé de montrer m de -hmm. qui doit pas montrer que je venais à mourir même si même si même si il était montré m je venais à mourir dis où il était dit m je venais à mourir est-ce que c'est lui-même qui pourrait bâtir la foi mm -hmm. <cute> Oui, très bien. C'est qu'à passer demain. Oui, même. Oui, Oui, même. Oui, même. Oui, même. Oui, même. Oui, mais, mais, mais, euh, ma mais euh, oui, oui. Parce qu'il faut faire suivi, c'est ça, le journaliste. Oui, oui. Oui, oui. Et après, si ça va faire, il faut poser de bonnes eh? <coughs> questions. Oui, supposé. Alléluia, que bon Dieu. Fratesseur bien-aimé, un nouvel Bible, nous, dans Esaïe 56, verset 6, OK? Esaïe 56, verset 6, OK? Esaïe 56, Qui s'en dit? Ouvrez-nous, s'il vous plaît. Allez, la patrie en danger, OK?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 Ma ni reste là parce que la phrase est bien aimée l'évangile là confuse moi pire douce Et solit nous pour ne jodia Gasson sont pou l'passe pour le pou l'passe pour le passé Madame li enceinte toute sa fia mandel li bay fia fille gon denye bagaille madame nan mandel frèse ça citoyen obligé les maman Lire les mamans femmes pour le porter, parce que si les baccassi porter. Mes amis, en nous tenant des citoyens ensemble, comme hein, ça, va comprendre qui sa madame là Elle est là et elle peut témoigner. Oui, elle peut témoigner. Allons-y, mon frère. Depuis qu'elle est tombée enceinte. Ah, dis-nous. Je suis là.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 Mesdames, mademoiselles et messieurs, il y écrit national, avec plusieurs organisations base, you annoncé gros manifestations dimanche 4, 26 mars 2023, devant Binu, pour demander, eh bien, international, la suspension, si fouet bouche, dans la bagaille Haïti. Haïti, il ne faut pas ici avec nous, Yon l'autre bord, kri national, m'a pour premier ministre Ariel Henry le presse-presse, quitter tête paysade, depuis plus de 20 mois li nan tête country ya. You understand me? Thousand and five thousand people die? You understand me? Fou an commencer par l'anglais après, c'est parce que le créole là. Donc, pour plus détails, frère, c'est bien aimé, entendé responsable kri national yo, nan mikro la presse. Organisation de base yo. Mm -hmm.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 D'ailleurs, Hélène, mm -hmm. pour que nous demandons le principe Kama pour poursuivre Hélène quel que soit le passé. passé. Chita là, rense dans le pays, chèche Blanc, Fourena Fennou, nous, Blanc, qui vient tout le président après ça, nous connais nous Bougie, Ça veut dire, Bougie yon tout pas mais pour protéger le pays. Mais c'est quoi l'histoire? Limé bougie pour faire gauche, limé bougie de l'autre pour qu'elle m'assume. Nous pas ka, nou pa ka limé bougie autour pour clairer chime, mais nous prenons responsabilité nous. C'est quoi l'histoire même? Eh? Bleu peuple ici. Attends pour quand il t'es malédiction pays sa non de elle n'a pas cherché l'autre mais te soule toujours. C'est comme si madame la lim' qu'a la prime d'elle. Et nous t'as cherché elle? J'en fais vingt tomber là. Et pendant prenons responsabilité nous qui fait vin tomber là. Et puis, quand il a là, on va parler de l'appel de Médène. L'appel de Médène ou tout. Je vais retourner de Médène. Hélène fait payer ça en pile, en pile méchanceté. Donc, je vous dis à e nous-mêmes, comme peuple haïtien, nous supposons, il n'y a pas signal. Et n'y a pas de monde qui a remplacé Hélène pour prendre en pile précaution. Parce que Haïti n'est pas n'importe quel pays. Haïti, lorsqu'on fait le mal, mm. mal ça. Wow. Et, sa, vous, en train dans le conseil, mal ça poursuivre. Et, mais ça, nous voulons pour Ariel mm Henry. -hmm. Jodia, dans 20 mois, Ariel passe, il y a plus de 3-400 000, 000 moun qui mourent par rapport à. 3 4, 000 ou 3-400 000 moun. Hey! <coughs> Premier ministre Ariel Lao, c'est une catastrophe naturelle, Papa Isien. Premier ministre Ariel Lao, c'est une catastrophe naturelle. C'est un goudou, goudou. un cyclone. 3 à 400 000 moun, Ariel, tu es Maintenant, où Je ne vais nous faire avec gang yob fédéré par rapport avec Kay moun Cabrile ka je vous dis à nous pas qu'à compter qui quantité moun belle Maya sans fil moun qui est dans la rue côté moun SDP D P oubril les cailloux tu mettes dans la rue je dis à peuple haïtien nous pourquoi nous pourquoi pour nous donner quantité moun qui ka a kanara sous mat la, la à Caye Péchonville frère Matissant, nous bouquetons des quantités de quantité monde cap mourir. la tibonite. Je vous dis à M. et PHTK, qui jouent la fédération SDP Fusion en pilote encore, je vous dis à un complot pour que vous le pays. Non seulement le 26 mars, mais le 29 mars, date anniversaire de la rue, nous avons organisé nous. Pour que nous dis, 20 dernières années ça a passé. Pour nous dire équipe criminelle ça y est, merci si, pour n'en étayer ou mettre pays. Pour nous dire équipe criminelle ça y est, ni ça que mourir, ni ça que beaucoup pour Pour dire au pays s'imprègne note de ça qui fait pays. Non seulement ça qui était là comme président, comme sénateur, comme député, mais ça qui était là comme conseiller tout. Chef parti politique qui met ensemble distribuer les armes de la Bandiou, Paya Toné. Donc nous-mêmes, dans nationale, national, peuple, force qu'à la PV, en plus organisation, nous croyons que Jodia à le moment pour que nous fassions une chaîne solidarité. Il faut que Jodia d'accord pour faire nous mourir dehors, au lieu de yon, nous, mourir, nous mourir dans tout. C'est une raison. Nous demandons, il faut que nous continuions à nous Plus devant, nous prenons le loyer, prenons leur organisation, avec eux pour que nous baillions d'autres que ça n'a fait. Parce que je dis, le pèlerinage que nous menons, mené, c'est à travers tout le pays, chitons avec toute organisation, toute partie politique pour nous rester et nous faire une chaîne de solidarité. Parce que je dis, ce chaîne solidarité que nous devons faire pour retirer Haïti dans sa vie. parle nous de chaînes de solidarité, les gens qui fait payer à mal. Les gens qui ont financé Bandi, nous ne pouvons pas chuter avec eux. Mais les gens qui dans le pays, les gens qui cherchent pour résoudre le problème du pays, nous chuchotons ensemble pour nous faire une chaîne de solidarité. L'autre fois encore, M. Média, merci en pile. Comme nous dit l'autre dirigeant, la, Josier, qui est ensemble avec nous, et le représentant de la force qui est avec nous, nous avons quitté le même tour pour dire un mot concernant ce qu'a fait dans le jeu qui est venu. Et pas oublier, comme nous dit, à partir de dimanche. Chaque jour nous battenèbres de de le midi de la vie de la de ténèbres vie de la de la vie de la pas de la vie de la vie de la vie de la midi? de midi de la vie de le midi? de la vie de la le de la vie de la vie le la vie de la ténèbres de de Mais c'est quoi l'histoire? Hein? Ah, oui, nous allons vers pays a devant derrière. Fok esprit nous rêvons esprit yo dans comme monde qui a fait pié à méchanceté, comme organisation de base qui mm -hmm. met tête nous ensemble pour nous bailler conférence ça. C'est pour nous lancer un message avec nèg ghetto yo. Mm -hmm. Nek ghetto yo, okay. nèg qui kebè zam la main yo, nèg capturé, sè frè yo. Les nous tuer au machin pe. C'est maman nous tuer. Les nous tuer ma chaîne fresco, c'est papa nous tuer. Jeunes nous dit, nous pourquoi jamais tendez au ministre moui KKPia, nous beaucoup' jamais tendez au secrétaire d'État moui, nous beaucoup j'aime tendez y a un kidnappé au petit ministre. Pour qui ça? C'est nous-mêmes qui sommes avec nous. C'est nous-mêmes nous kidnapper C'est nous-mêmes nous tuer. C'est nous-mêmes y je' Joune Jeunes n'a disent, la net qui kebezam yo déposer vous C'est peut-être ça. Le jour où là avons vu, à tout le monde l'État de l'État. Nous avons à tous les nous ne pouvons pas attendre. C'est un site pour nous mettre nous dehors. Nous avons dit à nous, nous pas mouru. Le problème de sécurité arrive sur tout le monde. C'est ça que nous lançons un message avec la population. Nous disons côté de l'État, nous ne pouvons pas dormir. Nous disons, L'ouest là, n'a dit DGI, on a, ici depuis n'paka dormi, al dormi DGI, al dormi on a, c'est comme DGI, c'est comme PAC nous, c'est avec veille y'a tué nous, c'est avec veille y'a boule nous, c'est ça que fait, nous nou dit population, pas l'été bois croisé, y'a fin boule belé, y'a boule et -e -e petionville, y'a boule la plaine, c'est débake dans tout les l'état, marcher à tout ça que nous. Bol qui est chaudier, réchaud pour nous faire manger, marcher avec des à carton pour nous nou dormir, parce que nous ne pas capables encore. Et nous à Ariel. Avec insécurité ça, a, insécurité d'État ça, a, insécurité programmée ça. n'a dit, si ça fait le c'est ça qui a fait plus de temps dans le pouvoir, nous même jeunes garçons, jeunes filles, décision, nous prenons une décision pour nous déchouquer Ariel. Merci la presse. C'était Méonel Méosé, porte-parole, Foskana Alléluia, Alléluia, Gébon Dieu. Merci, merci, merci cher. donc mesdames, mademoiselles et messieurs. Dimanche cap vini la, vous êtes invité, ok? Pour que vous participer dans la chaine mobilisation la mobilisation. Cap mène directement devant vous pour m'aider l'international. La siste pour vous bouche à vous dans le dossier pays d'Haïti. Nous sommes capables de prendre responsabilité pour nous. Ou même, la décision pour nous mettre de vous, pour frapper nous n'avons pas de frapper. Donc, de toute façon, l'international ne va pa pas bouche. Bon, vous connaissez la République, Majorie Michel Alguien l'a lui avec ou dit ça, non Madame Michel, madame Majorie Michel, m'a besoin qu de question Madame Majorie Michel, est-ce que vous avez besoin question vous avez besoin de question Bonjour, bonjour, bonjour, monsieur Sanon. Bonjour jouer répondre aux questions. Non, non, laissez-moi après l'émission. l'émission, Même si, c'est ma qui prend la parole, mais sous vous ou besoin de questions. Moi, d'accord, soit soit Est-ce que vous le cas de la mandana? <muchin> non non est, non c'est vous poser question ça. Est-ce que Nenel casse-t-il si de de la montana? Qu'on qu a qu'on a besoin qu'on est plus soit divisé avec NNL. Est-ce que c'est national? Plus ça on est avec Nenel casse divisé? Je veux dire. Mais pas l'ordre intérêt pays. Eh ben eh ben eh ben. C'est l'intérêt pays à Miotui. Qu'on me pose la question ça. Vous parlez de montana? Où ça va devenir? Où vous est d'accord? pour qu'ils soient divisés avec Nenel, qu'est-ce qu'il répond expliquez vous pour qu'ils soient ou avec Nenel, en billet, avec nous bon. Expliquez-nous la théorie du chaos n'a gouvernement avez a que ça même l'a fait là avez théoriquement c'est lui même le que a fait la que vous avez dit que la dit que à avez vous avez dit à vous Ariel même que vous avez dit que vous avez dit à vous avez vous avez dit que de avez vous avez vous avez <mère> ou pour le second degré, m'a fait... Ou le monde qui a no, les qu Non, pas Est-ce que qui fait les moules pas faire pas pas bonne question. ça. Mes amis. ça veut dire, femme madame et, et Michel, femme faut Non, non, ouais, non, ma... non, mais, mais, question est que je pose, oui? Ça fait qu'on a Gombrech, Major Michel, Nenel Kassi, Gombrech, Major Michel, André Michel, avec Ricapien, et puis Gombrech, Nenel Kassi. Qu'est-ce que ça, c'est le manique de bon monde? On va entrer, on va parler de la bagaille. Répondez à la question, ça, pour le public là. Oui, dis ça, non? Oui. Je dis-on, moi, prends l'intervention de sur le cadre global. Non, mais, moi, même, comme tout le question, je pose la question, ça, moi, même, paye à taille, je connais. Qui est-ce que fait SDP divisé? c'est nous tous qui dans la nous tous sommes là en septembre et moi avant nous t'as parlé, wow. mais pour qui ça fait c'est là en septembre où wow. aller qu'on a parlé nous yeah. on ne parle pas le public qu'on a qu'on a me pose oh, qui ça fait SDP divisé grand groupe groupe Major Michel expliquez-moi qui ça fait ça et ça c'est le de qu'on a pour ça moi ça vous dites ça non ma non il est arrivé côté toute bataille qui a fait, on chita, on moment pété coquin, jouette chata souris, son et tout. Pour qui ça? Parce que la, nous, chacun, nous conforte nous, nous blanc qui nous, nous dit nous, nous nous nous nous, nous Chaque gon blanc de, wow, wow. yon pas jam gon noir de, yo gon blanc de, wow. Kanon nation, monsieur. Nation toujours gon blanc de, yel. Souleve mon da nation, wapoun blanc de. <laughs> I love my people. Le gon l'autre équipe même kapdu, li pral di blanc. Dale, blanc son moun ou yon couleur? S'il vous plaît, j'aimerais savoir dans ce so pays. On a avancé. Mettez pour moi. Il question, des questions Y'a prépondi ou Non, mais Pé, pour tenter. Mais c'est lié avec vous. deux photo avec Je te du papier, un ah. stylo, noté. Mm. Tu ne peux mais pas faire ça bataille Où d'aller? Où tout de suite par jean à 1 de consensuel vraiment. Chaque Chaque acte en blanc, vous au président, vous météo au premier ministre. Ah. Ma pire, ma Chacun conforte mais ajuste dans une zone de confort. Ok. Il y a plusieurs étapes de bataille qui mènent pour capoter. Nous avons dit pays de coup d'état en coup d'état. Je que nous ne pouvons pas garder le peuple qui a souffert. Où sont les agents? Nous avons dit que nous devons nous mettre ensemble pour nous voir comment nous sommes capables. Parce faire si nous tout pas mettre, nous ne pouvons pas changer. À un moment de la durée, il y a un groupe de NASDP qui m'a dit pour nous à la rue prend la rue peuple à la rue et pour craser ça qui là parce que bon l'autre monde qui dirigé le pays nous nous disons c'est pas un peuple à la rue moi j'ai fait l'expérience que c'est douloureux est-ce que je dis à la peuple à la rue hein monde Bam, là pour me oh. répondre, c'est pas moi qui va faire Oubi, Mais so c'est ma même, so, même, so, même si on oh, la je te je ne pas je vais te dire, que vous pas dire, je ne pas vous je me question, question, bien on pas pas pas pas dire, je je dire, je te je te et d'un groupe, d'un PHTK qui est ensemble, d'un monde d'ouazime, d'un monde d'ana, tout d'accord pour une mobilisation, pour capoter ça qui est là. Moi, même personnellement, moi, je dis, <laughs> groupe, ça, nous fait 10 ans à combattre PHTK, nous combattons notre pays, fait tant. Parce que... ça veut dire, là, l'autre groupe, là, ça veut dire, pouvoir ça, pas PHTK. <hommé> <hommé>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 vous travaillez, il travaille pour le pays. You understand? Bon, moi, ça m'a fait pour le pays. <rire> y'a même eu travaillé pour le pays jusqu'à présent. Oh, oui, groupe Montana, parati patata, phtk, pour capoter pour voir qui là. Avait dit, pour voir que là, c'est pas phtk. Oh my God, oh my God. Ah, quoi t'es mon audacieux papa? Mais t'es pour le pays ici. M'a dit, nous bien sur le Nous fait que le pour le faire jusqu'à ce assassiné. Ah, Qui ça nous gagne? Comme Qui ça, comme Qui que nous gagnons? Chaque fois que nous avons manifestation, oui, oui, oui, nous des sortis, nous on sorti peuple a pris un balle, peuple a arrêté. Moi-même, j'ai fait l'expérience. C'est moi qui là Au moment où organiser manifestation, chercher tout toute bases pour mettre des structures pour manifestation. L'autre manifestation a fait. Ah, mourir, les blessés, les pour Pour ma ceci, pour ma cela. Et puis, au fil du temps, a passé plus de temps que la Constitution reconnaît qu'elle était fait. Moi, je dis, je vais vous porter un message pour moi, la oui, encore. Moi, je dis, nous ne pouvons pas faire même ça, nous ne pouvons pas faire encore. Pour ça ne nous pas nous, un groupe de pression, pour faire tout le monde, ensemble, avec imposition pour qu'on une solution pour faire ait pays à Mettez que dans la rue, il faire la vie chère augmentée parce que nous, nous faisons ça. Nous disons comment dis prendre l'expérience ah, la vie chère a beaucoup augmenté. non, sommes bon vague. Nous ne <rire> si pas ici, nous hein? Ah, le, le Moïse est là, la vie chère a pas augmenté. Non, la vie chère a pas augmenté. Mais quand nous la vie chère a baissé le peuple, mettez pour nous, mettez pour nous, ma chérie. Hein? 277 moun yo kidnappé depuis année 2023 commencé. C'est on fait là yo. Qu'est-ce que faut arrêter le gouvernement là toujours Qu'est-ce qui fait qu'ça fait on le gouvernement là toujours Bon bon mon l'explication Vous dites ça non Vous dites ça non C'est pas une question de gouvernement Non, je m'en dois oui même est pas question, m'en dois. Enforce de question fait là. Expliquez-moi qu'est-ce que faut le gouvernement là toujours mais ce qu'ils sont en vie et qu'ils pourront pouvoir, c'est même ça qui permet à le... l'un de plus... Le... De qui est-ce qu'il est qui peut parler là des personnels de côté De qui est-ce qu'il qui peut qui pouvoir parler, parler là Pour le bien de la nation, pour le bien du peuple, ça a privé. Je m'a pas un ou dioudi, même d'où peut-être sous-jugez comme un gouvernement... Oh, sous-jugez si si que... que... sans que moi même moins c'est vrai, sans que moi je on m'a toujours dit... Moi ah, tout. le fait qu'on va au post-officiel, veut le... va dire qu'on va le gouvernement <tigmatiser mon pays> pour stigmatiser le monde, pour ne pas dégager la vérité, pour jouer sous le mis de ce Il y a une intéresse à gagner pour faire là, c'est peut-être même intéresse à qu'on gagner, sous-estimer sous comme dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'il y le gouvernement Sous-titrage Société Radio-Canada Mais on va accepter que vous pouvez vous un groupe de monde pour prendre le, le pouvoir. Ce n'est pas une question de vous pouvez régler. Ah bon accepter. Ah bon, explique pour qui ça. Je ne vois pas c'est qu'elle. Explique pour qui ça, 17 avril, 2000, ça m'a chate là, 17 avril 2020. Ça que tu peux faire un compliment sur Facebook là, les anniversaires. Moun, ça a changé? Ou du? Lila a guéchat, lila a guéchat, lila a guépelle. Les gars ils prennent du fait, pas pront qu'ils les coco avec elle est là-dedans. <laughs> ha! Non, zin dans ce pays, frère et sœurs bien-aimé, oh! c'est tellement extraordinaire. Hein? C'est tellement extraordinaire, oh my god. Mon yo j'ai eu cherche tous les deux côtés, les oiseaux, les là qui volent dans le même niveau, ils prennent le même côté, ils tapent la même côté. Bon. Yala, ni fait nan kandjab la, dégage. Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur, bienvenue dans Haïti, la République des coquins. Sel volé au Bon, Message pour les pays pirates, doujou, mon fomba nous message. Seigneur, nan di mou le je j'ai fait, marche, prêche l'évangile tout côté. C'est vrai? Qui sait? Même dans les territoires perdus, mon frère. Faut pas ça non? <laughs> dit s'il il va me voir s'il me pas et parler là c'est tout temps semaine basse qui au demi non village oui vous voulez me ça nous voulez pas chou pour nous à pêcher tu l'appli vous pêcher c'est pas coup femme qui va changer c'est là que Oui, nous prenons ça. Nous ça. Vous Vous ne Vous pas ça. Vous ne ça. Vous ne pas faire ça. Vous même pas Vous ne pas pas pas chez nous, c'est mission yo. Mission, c'est faire nous respecter comment mon Dieu. Le tout, il nous a un autre. Le à il y a un autre. il y a un autre. Le tout, il a il a un nous Le il plus a un oui, parce que bon Dieu, nous sommes peuple, bon Dieu béni. nous, regardez, nous descendons plus bas que Sodom. Et ça nous descendons plus bas que Sodom Nous descendons plus Bon Dieu, tu es Nous descendons plus bas que Sodom et mort. Qui nous descend plus bas Qui nous descend plus bas gasson? Sauf que nous avons fait une corruption, nous ça pas de dire. descente. Qui nous? <cười> Ou on dit ça a passé, <laughs> mais ça nous fait. Deuxième guerre mondiale, quand c'était le monde, ça a pour... Vous voyez, vous répondez, vous répond Vous vous La guerre est coupée, elle eh partisan. Ok, expliquez-moi. Vous voyez, pour descend plus bas que ce Ça nous fait, ça nous fait, dis moi ça nous fait. Majorité voyez, plus voyez... Vous voyez, vous voyez... Vous voyez.. Vous mon pays légaliser ma sissima ma divine dans l'église n'a marie n'a prend langue hey, <laughs> <laughs> Eh, qu'est-ce qui a dit Moi ici pareil qu'on ça pas voter hein et ici mon moi pasteur ou doula mais ça tel ge mauvais esprit qu'a fait créer ensemble avec cette église sous a l'esprit pour la justice pati d'elle dit c'est persécution diable la pas ou elle Dépouwe, l'institut yon l'akaya ou feb, ou pa ket betis ap passe dans le pays, n ap fait 40 jours l'église, nan ki paye sou la te boute action comme ça? sa. bien la police a debake maré pasteur. Ou a. Ou 30 jours l'église, 30 jours l'église de wat. So ap manje, kom ap feb paye bilou. Dépouwe, l'institut yon ou feb, nan n'on pays nan vindi haitite, dis itite, dat. Son dire nous un pays c'est pas bon chrétien c'est bon citoyen eh hey, mes amis on oh pas dans de pays qui légaliser marche ici marche ici on va on les on va on va on qui on va on va on va on va on Jésus, on va Satan va on va on va on va on va on va on va on va on va on va on pas venir bouleverse l'esprit. Rapport des gens pas qu'arrivé dans le ciel sous nous Haïti déjà. Mais c'est... Mais c'est... il y a C'est pas ça. pas ça. ça. ça. Quand bagay là. C'est ba la. la justice qui fait pays, mes amis. Et la justice qui l'évolution. nation. qui cause ça? Chita la gade de nos bonnes l'esprit, des cocobes, l'esprit moun 50 jours 60 jours des dans l'Église, hein eh? N'a gens, n'a fait bêtise Haiti, dit fait on va nous que là quand même est-ce que lui normal nos filles couchent non mais il y a est-ce que c'est normal. Pour ça qui ça, y pas pas Nous pas Nous pas Aïtien, pensez-le, puis chrétien, passez-le, et vous avez de Bible là-bas. Nous devons passer à la dans le ciel avant européen. européens. En lique, faire la Bible, il mette dans l'anglais. Et puis nous devons penser à la dans le ciel avant européen. Qui côté qui bon? On a très caboula avec On Nous passer l'abri à dans le ciel avant les Jésus-Christ. yo. c'est pour vous. Est-ce que va avez un peu de planète là? On va un Génération, c c génération Pam, nous ne pouvons pas. Panne. Parce pas c'est nous pas décider de faire un pays. Nous sommes tous les Nous sommes tous les Nous pas décidé les pays hein? Nous Nous chita tous les volets. Petit li, petit li, pays li, petit li, pas avec petit li, petit li, te li, petit petit li, tête la justice pas dit li, et puis quand il est là, il est dans le pays blanc, il a fait même vie action, il a fait même vie action, mais ça fait ce qui s'est passé, il la même payé pour ça, il a le pape, il a fait ça. Avant, il était cadou, il a fait ça, il n'a pas connu le paquet d'excuses, il a mis l'élévée dans pays blanc, il fait ça, il a marré le mettre à côté. Qui t'a impunité, mache, qui te vole mache, qui te assassiné, mache, qui te louga ou mache, si t'a la gangsterise pays, si tire senate le sénateur vide nan le ghetto, si tire homme d'affaires, si tire vole volé vicieux, après ça, tant l'éternel qui a pays d’Haïti Par contre, si l'éternel c'est quoi les nous seulement quoi les bon pour ça c'est nous seulement quoi les bon seul peuple créé pour lui. OK. Oh, hey! Il faut... ça va ça va. Ça va. Ça va. <rire> nous c'est seul peuple bon Dieu créé pour lui. OK. Elle avait dit là. Jésus font si que voyant toujours. Nous c'est le peuple. Bon Dieu créé pour lui. Ça va, ça va, mon frère. Ça va où? Avec dit, Européen qui écrit biblique vinavela et puis, il écrit Bible, c'est pas lui Ce n'est pas lui, bon Dieu, tu choisi, il écrit Bible pour nous. Wow! Quatre journées à l'aise. Il a écrit la Bible à porte pour nous et puis nous que je crée. Et c'est celle qui manger, pour lui. Et l'autre, pour qui est-ce L'autre, s'y a. Hein? <laughs> hey! mm. Et eh bien, Kounia y a l'autre, la doume, Miché, eh bien, nous c'est seul mais bon, je crie pour lui. Et bon, que seul que Et qu'on y a l'évangile, la confuse, Chris Boulet, moi. Demande me demande pourquoi de Haïti. Peuple bon dieu. demande de Haïti. le pays, va bon Dieu. Et le pays, ne va pas bon vivre, fait... Oui, même soleil a clévé. Même soleil la clévé, même ciel-là. Hein? L'application toujours tombé. Il y a quatre saisons. vrai Il y a droit à la santé, droit à l'éducation. N'est-ce pas Il hein? y a courant, y a côté pour dormi. Yo respectez en tant que citoyen, et puis nous même ça nous y est. Vous êtes petit diable, après? Diable foot, hein? Et pas bon Dieu créé. Wow, bon Dieu, pas nous en gêne, son bon Dieu spécial. Je comprends rien. La pollution est créée, le téléphone, ça va où va parler là-dedans? Oui, mi-croque devant, pas lavel. Et puis le bise, ça va pas bon Dieu. Ou d'accord, bon fille, affigas. Attends pas la même, mon Dieu, bon Dieu. Eh, ou coquin. T'es coquin, mon frère. I love my people. je suis celle plaisir. Ah, je mais mais l'autre pays les gars, veulent, mais mais -il, que, ça ça a ou pas de droit pour coucher à confi. Mais même le C'est quoi le bon du boire Et là, pas Parce que téléphone, ça va garder là-dedans. Lunette, ça. Et là, vous faites. Et pas vous faites. C'est pas dans le pays, côté, tout ça a vous là, Qui ça, vous même, capable de vivre tant que nous-mêmes, nous ne pas vivre de vivre tant que de tant que vous êtes des vous savez, vous vous êtes de vous savez, vous savez, vous savez, Mais papa. vous là, mmh. mmh. mmh. content de mmh. vous mais, on savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous C'est vous dire vous même vous savez, vous savez, vous savez, vous même vous savez, ça savez, réalité. savez, vous savez, vous savez, vous a vous savez, ça savez, vous ça de savez, ça, ça vous ça, vous savez, vous savez, c'est savez, côté. savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous vous Chita la, on pa si ti vol, ti vakabon, qui pa pre-responsabilité ou, et puis koun yala na bon Dieu. de ya. Et puis son la maison, j'y kap potentiel de son, et puis sotan de a fraze sa bien de me, et puis ils viennent guérir, il, géri po... il géri problème Haïti. Et puis vini tout maladie, résoudre tout problème Haïti. Kale zon yon, tense sauce. Madame mademoiselle, messieurs, messieurs, bienvenue dans Haïti pays spécial. Pays en spécial bref. Kale. Côté citoyen qui dit les Zimbabwe. Hein? <laughs> eh, mes amis, je vais am gon nouvelle mm -hmm. eh, pour nous. Pour tout haïtien qui vit dans le monde entier, je mm veux -hmm. nous connaissions que Jovenel Moïse n'est pas mourir. Mm -hmm. Actuellement, la pandémie est venue à la maison du Zimbabwe. Non, non, mal. Jovenel Moïse n'est pas mourir parce que la gestion la chenette sac de vin, bouche, j'ai pression que c'est côté au talent des Jovenel Moïse qui s'est passé Il n'est pas mourir. Non, non, non, non. <de> de de si je fume tête tout en territoire perdu de mini-justice là. Pour Jovenel Damour, non ne sommes pas très amoureux, garçon. Mais t'es pour nous, dis-nous quoi toi là, ça l'a fait. Moi, oui, Jovenel Moïse a bien. Les Pays-Bas, camper, ont fait camping. Jovenel Moïse. pas Moïse, par moi. OK. Mais je ne suis pas moi là, moi, Jovenel Moïse a bien. Ah, oui, Jovenel Moïse. Je ne suis pas pour moi d'ouvrir. Et je ne suis dépasser l'entrée. Et là, où est l'enterrée? C'est c'est où que t'es cimetière, n'est-ce pas OK, je vois. J'entends que j'ai extraterrestres. Yes, oui. Nous, oui, nous, no. uh, oui. Jovenel Moïse, là. Jovenel Moïse pas moins vrai. Jovenel Moïse pas moins vrai, message là-bas. Jovenel Moïse pas moins D'accord, on a fait message là-bas. Femme tête, l'État coupé, territoire perdu. Et puis, quand il y a la je Moïse par amour. En tout cas, mesdames, mademoiselles, c'est M. Oka Kobran. J'aime toujours remédier. Haïti dictature, l'appel des anti, Haïti démocratie, la République des coquins. Celle-là, elle caprété, Qui vivra verra, qui mourra, kakara. Moi, je te remercie parce que tu suivi avec attention. Merci pour fidélité Ou patience, je vais parler de ma quitter. pas brave papa, bonjour, parce que c'est lui-même celle, qui est capable de protéger ou Brapapa, bonje, paske, ou, ba ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas, M. demain. Si Dieu veut 9h pour une autre vidéo. Bye-bye. <cười>